Pierre Claver Marangam Savou n'a pas dérogé à la règle en cette année 2023. Ce 3 janvier, face à la presse, il a présenté ses voeux de bonheur aux hommes et aux femmes de médias avant de dresser le bilan de sa tournée à l'intérieur du pays à l'occasion des congrès organisés dans chaque capitale provinciale du Gabon. Tous ceux que nous avons rencontrés après les avoir sensibilisés sont venus à différents congrès nous dire oui à la provincialisation et oui à la candidature de Pierre Claver Madame Gamoussa, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tous les congressistes. La tournée du chantre de la provincialisation lui a surtout permis de toucher du doigt les réalités des conditions de vie des populations de l'arrière-pays. Le discours du chef de l'État qui ignore les réalités de ce pays. Évidemment, on se demande qui écrit ces discours quand on sait qu'il n'a même pas eu une pensée pour ces deux provinces, de de Lolo et du haut Hautogoué, coupées de tout, privées de tout, dont les queues ne font que s'annoncer pour avoir un peu de carburant, pour avoir un peu de gaz, pour avoir une bouteille d'huile. Je reviens de cette province, du Hautogoué, et donc vous comprendrez que j'ai une pensée pour cette population qui souffre actuellement le martyr. Un autre point et pas des moindres était à l'ordre du jour de cette rencontre, l'organisation des élections présidentielles. Pour Magangam Savou, la force de l'opposition à cette élection résidera dans le soutien et l'unité. Tirons les leçons du passé. Je vous dis qu'il n'y a jamais eu véritablement de candidature unique. Parce que vous ne pouvez pas, en démocratie, empêcher quelqu'un d'être candidat, même si vous pensez être le mieux placé. En tout cas, moi, je ne peux pas empêcher qui que ce soit d'être candidat. Même si je pense qu'aujourd'hui, le peuple gabonais a besoin de la provincialisation, c'est au peuple de se prononcer, mais ce n'est pas à moi d'empêcher quelqu'un d'autre de venir exposer son programme. Il y a deux tours. Au premier tour, si le PSD... Choisi, si la provincialisation est choisie, il aura le soutien de toute l'opposition réunie dans, à la plateforme qu'on vient de signer. Et si c'est un autre, mais il aura le soutien du Parti Social-Démocrate sans, sans soucier. Le président du Parti Social-Démocrate, Pierre Claver Marangam Savo, reste optimiste quant à l'adhésion du peuple à son projet de société.